J'ai écrit donc euh, la soutenable subordination des salariés parce qu'il euh, me semblait important de mettre en évidence ce fait que euh, dans le cadre de la modernisation euh, du travail que nous vivons, euh, ce sont les managers qui ont l'initiative en permanence euh, et que euh, cette possibilité de renouveler euh, les de mise au travail et de mobilisation des salariés tout en poursuivant le même objectif d'augmentation des profits et de satisfaction des actionnaires euh, leur est permis parce qu'il euh, existe ce lien de subordination qui est inscrit dans, au cœur du contrat salarial et qui fait que chaque salarié doit euh, obéissance à son hiérarchique, qu'il soit dans le secteur privé ou dans le, le secteur public. Et au fond, la modernisation s'est manifestée par une sorte de personnalisation, de psychologisation de ce lien de subordination euh, et euh, a, a permis au, au management de développer une inventivité extraordinaire, une résilience extraordinaire et d'être capable de digérer, tel un boa, toutes les contradictions, toutes les contestations de ces méthodes euh, et de parvenir à instituer euh, un, la pérennité en quelque sorte d'un modèle euh, économique qui est euh, prédateur. Prédateur euh, du point de vue du bien-être euh, des salariés, du, bien, du, du, bien, du point de vue de, du respect de leur professionnalité, euh, prédateur du point de vue du respect des besoins réels des consommateurs, prédateur également du point de vue de la planète. Et euh, ce qui me frappe, et ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est l'incapacité euh, pour l'heure de, des salariés et de leurs organisations syndicales euh, de, de s'opposer à ces orientations qui prennent des formes variées, que ce soit l'entreprise euh, et sa raison d'être, sa vocation éthique, euh, euh, L'entreprise libérée, les DRH du bonheur, de la bienveillance, les chiefs et punaises tout cela masque en réalité une organisation du travail profondément autoritaire, profondément irrespectueuse de la professionnalité des salariés euh, et qu'il convenait, à mon avis, euh, de mettre en évidence. Voilà, en quelques mots, euh, ce que j'ai essayé de mettre sous analyse dans mon livre, c'est cette. Euh, capacité managériale à s'approprier le travail et les entreprises et d'en faire leur, leur capital et non pas l'enjeu sociétal et politique qu'il devrait être.